Il y a dix ans exactement nous fêtions le nom au traité constitutionnel européen mais il a fallu du temps pour passer de ce nom à la convergence de forces anti-austérité très large en Europe. Et en ce moment nous sommes dans un moment crucial parce que avec la victoire de Syriza en Grèce, avec les, euh, les bouleversements politiques en Espagne, et maintenant avec la tenue de ce forum euh, qui va réunir des dizaines et des dizaines de partis, de, de syndicats, d'associations euh, venus euh, de plus de 20 pays européens, nous sommes dans un moment d'accélération euh, où euh, les forces anti-austérité convergent pour construire des alternatives. Et nous avons voulu que ce forum s'appelle Forum des alternatives en Europe, parce qu'il ne s'agit plus seulement de dire non, mais il faut que nous opposions nos solutions à la crise actuelle. Et je pense que ce forum sera un moment majeur pour ça. Du coup, alors quelle alternative vous proposez européenne à ben, nous, nous savons que la, la sortie de l'austérité, ça passe d'abord par remettre la main, la main sur euh, sur les richesses en Europe, sur l'argent qui a dans les banques. Il faut donc euh, faire jouer la démocratie des peuples et le développement des services publics contre le pouvoir de la finance et ça sera un des grands thèmes de ce forum. Donc changer le rôle de la banque centrale européenne, remettre la main sur le système bancaire dans les différents pays européens et mettre cet argent au service du développement social et du développement écologique. C'est la deuxième question, il faut un nouveau mode de développement dans toute l'Europe. On ne veut plus de la concurrence économique, financière et, et à outrance on ne veut plus du dumping social, il faut construire de l'harmonisation sociale et de la solidarité et il faut le faire en produisant autrement, en consommant autrement et en inventant un mode de développement écologique et c'est une question qui se pose dans toute l'Europe et pour faire tout ça il faut la démocratie et, et la souveraineté des peuples, le respect de la souveraineté des peuples et la bataille euh, aux côtés des grecs est de ce point de vue extrêmement importante parce que c'est le respect de la souveraineté d'un peuple, mais à travers lui de tous les peuples européens qui se jouent en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme rassemblement européen, alors qu'on arrive à porter ce solutions Eh bien, il y a ici, euh, il y a ici près de, de 50 organisations politiques de jeunesse et de partis politiques venus d'horizons très divers. Il y a des partis euh, écologistes, il y a des partis issus de, de la gauche européenne, d'autres qui travaillent avec la gauche européenne sans être membres de la gauche européenne et qui sont parfois membres euh, de, de la, du, de notre, du groupe parlementaire de la GUE au Parlement européen, comme le Sinn Fein euh, irlandais euh, par exemple. Donc il y a des forces, et il y en a d'autres encore, à, à faire converger euh, à, avec nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que participent aussi au Forum plus de 80 associations qui sont engagées euh, Beaucoup dans des batailles pour le logement, pour les services publics euh, et puis des représentants d'organisations syndicales qui vont venir dialoguer avec nous. Et d'ailleurs, la présidente de la CES nous a envoyé un message que nous lirons au début de ce forum. Ah bien. Et euh, dernière question, tu as entrepris un tour de France depuis six mois. Est-ce qu'on peut inclure du coup ce forum dans le tour de France Oui, c'est une étape un peu particulière du tour de France parce que euh, euh, d'une certaine manière, là aujourd'hui, c'est la France qui va à la rencontre de toute l'Europe. C'était un choix aussi avec mes amis européens, puisque je préside le parti de la gauche européenne, de tenir ce forum à Paris, dix euh, ans après le nom. Euh, C'était un choix symbolique pour nous tous. Euh, et parce qu'on sait que la France est un pays où il peut y avoir des majorités d'opinion fortes en faveur d'une rupture avec l'Europe libérale. Euh, donc évidemment c'est une étape particulière, mais que moi j'inclus complètement dans la démarche qui est la mienne, de rencontres et de convergences sur le terrain que, que je mène dans tout le pays et en Europe aussi.